Salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto culture qui va consister à faire des petits cotons démaquillants, comme celui-ci. Alors, euh, d'où est venue l'idée C'est-à-dire qu'au départ, est est -à -dire qu au départ euh, ma sœur m'avait demandé d'en faire, puisqu'elle est très branchée écologie, etc. Et euh, du coup je me suis dit que dans le côté, comme on se maquille et on se démaquille beaucoup, bah que ça allait être utile de vous montrer ça, si certains sont très portés aussi sur l'écologie. Euh, par contre, j'ai pas encore euh, à l'heure actuelle, au moment où je commence à tourner des vidéos, je n'ai pas encore pu les tester moi-même parce que je les ai pas finis. Bon, je vous montrerai la pile que j'ai à faire et vous allez voir que j'en ai fait beaucoup. <rire> voilà, du coup, euh, donc nous on s'était mis à deux avec ma sœur, mais là je vais vous en montrer comment faire un seul et il vous suffira ensuite bah, de pouvoir euh, recommencer avec. Voilà, salut, salut, à tout de suite. On se retrouve avec la caméra sur le plan de couture. Alors, avant de passer à l'étape couture réellement, il fallait bien que je vous explique les dimensions de tissu qu'on a choisi et euh, quel tissu même prendre. Donc, euh, tout d'abord, euh, le tissu qui va, qui va passer sur votre visage, c'est tout vêtement du tissu éponge, le, le même qui est utilisé pour faire euh, notamment des serviettes de, de toilette ou de bain. Et euh, après, pour, euh, on en avait pris 1 mètre par 1 mètre 30 de mémoire. Euh, si vous le pouvez, prenez 50 cm. Ce sera déjà bien assez suffisant. Surtout si vous avez une grande largeur. Et euh... ensuite, pour le tissu de l'autre côté, c'est tout bêtement du coton. Euh, nous, du coup, c'était un vieux bas de pyjama qu'on a sacrifié pour les cotons. Mais je pense qu'il devait y avoir à peu près 1 m par 1 m 10 C'est... En gros, si vous prenez du tissu neuf, prenez les mêmes dimensions que pour le tissu éponge. Euh... Ensuite, pour la découpe à bien épingler le tissu éponge avec le coton pour euh, couper des cotons qui sont exactement pareils parce que nous du coup on avait fait l'erreur de couper le coton et le tissu éponge séparément et euh, du coup on a été obligé de pas mal recouper euh, on a eu pas mal de pertes de tissu du coup et euh, en ce qui concerne les dimensions d'un coton on était à peu près sur du 10 par 10 voilà alors première étape en couture, euh, vous devez du coup épingler vos petits cotons euh, envers sur envers et euh, vous le passez à la machine, au point droit classique, euh, de taille moyenne. Parce que moi du coup j'ai trois réglages de points. Euh, pour les coins du coup, donc vous enfoncez votre aiguille, vous levez le pied et vous tournez l'ouvrage avant de remettre le pied et euh, ça vous permettra de continuer à faire votre couture d'une traite. Ah oui, évitez de laisser votre... vous devez laisser une ouverture euh, pour pouvoir retourner le coton plus tard et euh, éviter de la laisser euh, dans un coin, euh, vous, parce que si, vous comprendrez après euh, pourquoi. Pensez bien également à faire vos marches arrière pour arrêter votre ouvrage. Étape suivante, euh, vous devez du coup donc euh, recouper vos coins. Donc moi ici je vais vous montrer que je coupe un peu plus parce que du coup ça c'est dû au fait qu'on n'ait pas coupé ensemble euh, le tissu coton et le tissu éponge. Parce que du coup j'avais énormément de pertes. Euh, là du coup donc euh, au ciseau vous devez recouper vos coins en diagonale pour euh, avoir de jolis coins euh, bien ronds. Donc euh, je vais vous montrer. Voilà, là je coupe euh, le coin en diagonale, et euh, ça me... F... en gros vous devez avoir quatre coins euh, di en, en diagonale enfin, qu'il n'y ait pas de... de... coin pointu si vous voulez, parce que vous avez votre coton sur l'envers. Et euh, faites attention à, à cette étape là, à ne pas couper bêtement euh, l'une de vos coutures, auquel, auquel cas vous serez obligé de la refaire, parce que euh, sinon votre coton euh, basse euh, la couture, se détériorera euh, assez rapidement. Ultime étape, enfin presque, vous devez retourner le coton euh, par l'ouverture que vous avez laissée et euh, avec la baguette ou euh, avec euh, le bout rond de vos ciseaux euh, pas ouverts, euh, vous devez aller pousser dans les coins pour, euh, pour avoir de jolis coins euh, bien nets. Voilà, comme ceci. Euh, du coup vous comprenez à cette étape là pourquoi je vous dis d'éviter de le laisser dans des coins l'ouverture parce que sinon du coup vous aurez trois coins nets et un coin qui sera un petit peu moins bien. Puisque une fois que vous avez tout retourné, il vous suffit juste de refermer euh, l'ouverture. Par contre, ces cotons démaquillants, je ne les conseillerais pas pour ceux qui veulent se faire des body paintings. Pourquoi euh, Le fait qu'ils soient réutilisables, euh, comment dire bah, C'est vraiment plus adapté pour la vie de tous les jours. Et pour les body paintings, déjà en général c'est du maquillage à l'alcool. Enfin du moins pour ceux qui veulent un truc euh, bien résistant. Et après pour les autres, c'est du maquillage euh, qui s'enlève à l'eau. Du coup dans ce cas.. Euh, je suis pas sûre que ce soit vraiment très très adapté parce que bah, vous risquez de le flinguer tout simplement en un coup de body painting donc je suis vraiment pas sûre que euh, ce soit adapté à votre cas. Si certains ont testé avec euh, du body painting, enfin enlevé du body painting avec ça et euh, qu'après ils ont pu réutiliser le coton, n'hésitez pas à le dire dans la barre de commentaires, enfin dans les commentaires en bas. J'épinglerai votre commentaire et, euh, pour que tout le monde puisse, euh, puisse savoir comment, bah, si ça a marché. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si, à tout hasard, si vous vous êtes mis au des démaquillant grâce à ce petit tutoriel. Voilà, ceci conclut notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve quelques mois après la création de mes petits cotons démaquillants. Et euh, du coup, j'ai décidé de ne pas vous laisser quand même sur une vidéo, en mode, euh, j'en fais, mais euh, j'ai jamais testé non, non, quand même, ça aurait, pas été, ça aurait été assez méchant de ma part. Du coup, donc, euh, je vais pouvoir vous donner mon avis dessus, et euh, mon avis, c'est que j'ai été franchement surprise. Euh, du coup, donc, pour les utiliser, euh, c'est tout simple, vous, vous vous maquillez naturellement, vous faites votre journée, à Japan Expo, par les bougas, etc. Et euh, ensuite, du coup, donc, vous prenez votre petit coton, vous mettez votre petit démaquillant dessus, comme sur un coton démaquillant classique. Vous vous démaquillez comme avec un coton démaquillant classique. Et ensuite, vous le rincez simplement à l'eau avec un peu de savon histoire d'enlever vraiment le gros excédent euh, de maquillage qui part directement. Et après, ça se passe en machine euh, à 30, voire 40, hein. honnêtement, euh, les trucs qui tiennent très bien. Euh, voilà. Et euh, ça tient nickel. Regardez, regardez comment, comment il est propre. Voilà. Ça, c'est la propreté du coton euh, qui a déjà été utilisé. Euh, alors par contre, le seul point négatif avec ces cotons démaquillants là, c'est que du coup le tissu n'est pas très, euh, on a un si focus. <rire> c'est que le seul point négatif dessus, c'est que le tissu à passer sur le visage n'est pas très agréable. Mais euh, ça c'est parce qu'il aurait fallu que je prenne du tissu éponge en microfibre de bambou. Apparemment c'est plus doux, donc si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à chercher ça dans vos magasins. Je ne sais même pas où ça peut se trouver un tissu pareil, mais il soit... Et euh, du coup, voilà, bon, ils sont pas très propres, hein. il aurait fallu dans l'idéal plus que je les ferme à la main, mais euh, au vu de la quantité que je, que je, que je dois faire, fin... parce que oui, il m'en reste toujours à faire, hein. <rire> et euh, du coup, non, c'était pas possible de les fermer tous à la main, parce que ça m'aurait pris vraiment 10 ans, et j'en aurais toujours pas fini un à l'heure actuelle, quoi. Donc voilà, du coup, c'était mon petit retour dessus, euh, honnêtement, ça passe nickel, euh, record, je le déconseillerais encore pour le body painting. Parce que vraiment, euh, par exemple, ça, le maquillage de Kylie Jenner, les lipsticks, euh, j'avais testé la dernière fois. Je, je m'étais mis, donc euh, c'était ma sœur nos petits rouges à lèvres qu'on avait reçu en promo. Euh, le machin, clairement, il n'a pas résisté par contre. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a toujours des marques de rouges à lèvres dessus, malgré qu'on les nettoyait au savon et passait à la machine. Voilà, du coup, il tient vraiment, enfin, disons qu'il enlève, enfin, il deviendra blanc si votre maquillage n'est pas trop accrochant. Mais euh, en ce qui concerne les grosses marques euh, qui, euh, vraiment, euh, <rire> qui vraiment accrochent bien euh, sur votre peau, euh, <rire> voilà, n'utilisez même pas ça quoi. Euh, vous allez vous les flinguer assez rapidement. Voilà, Et sur ce, je vais vraiment pouvoir conclure la vidéo. Je vous dis à plus tard sur la chaîne.